Weedman, être content d'être avec vous écoutez euh, unboxing aujourd'hui super gros cadeau le plus gros cadeau sur la chaîne à Widman. donc euh, sans plus tarder on ouvre ça cadeau de spider farmer et oui spider farmer on se rappelle qu'il nous avait déjà donné la sf 4000 super gros modèle ensuite sf 1000 avec les wet panties et maintenant Regardez ça, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on voit à la caméra? Oui, on voit très bien, très bien, très bien. faire ça comme ça. Prêt pas prêt? Écoutez, je sais pas s'ils font un cours d'université pour assembler ça. Holy shit! Holy moly! Il y a un autre panneau en dessous. Bruh! Bra. Bruh! Bruh. Man, non, non, sérieux, c'est quelque chose-là, c'est malade, man. C'est des tubes, ça, c'est la nouvelle technologie pour vraiment couvrir le mieux possible la tente avec la même température ou à peu près équivalente, que ce soit au centre ou dans les coins. La température, elle est beaucoup, beaucoup mieux répartie. C'est la tendance. Toutes les compagnies de marque LED s'en vont vers ça. Donc, vraiment, là, euh, c'est le modèle SE5000. Donc, on va m'entendre parler chez Winman. Euh, on va voir euh, dans une tente, là, 4x4, je crois. Euh, le deuxième cadeau que j'étais supposé vous faire en vidéo, euh, on va mettre ça, euh, c'est un autre cadeau de Spider Farmer, c'était la tente. Et puis, on va mettre ça là, un peu plus tard dans une autre vidéo. Euh, là, je suis vraiment excité. La SE5000. C'est vraiment incroyable. Euh, il faut vraiment... Euh, un cours d'universitaire. Non, je pense que. Non, sérieusement, ça va être facile à, à, à assembler. Il y a un petit plan. C'est comme un, un jeu de Lego. Il faut faire attention. C'est vraiment lourd, très lourd. Le driver, le driver. Vous savez, le driver qui était en général sur le top. Mais là, peut-être que cette fois-ci, euh, on va peut-être mettre le driver à l'extérieur de la tente. Regardez ça, c'est vraiment tous des morceaux. Je ne vraiment pas faire de dégâts, je suis vraiment pas habile. Ben, c'est lourd, c'est une méchante, méchante lumière. là vraiment une grosse affaire. Donc il y a un gros support de métal à l'intérieur. C'est tout vraiment pogné avec les, les affaires, les boys. C'est un petit peu compliqué à sortir de là. Je viens juste trouvé le manuel, d'instruction Je l'avais l'autre fois. J'avais ouvert euh, la boîte pour être sûr de, de ce qui était à l'intérieur. Bon, le manuel doit être ailleurs. Dans, dans, dans un autre endroit donc vraiment le merci à Spider Farmer on va euh, bientôt partir une nouvelle grow euh, ça sera pas immédiatement, immédiatement il va falloir être un petit peu patient euh, je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo pourquoi qu'on partira pas une grow immédiatement mais on va en parler de cette lumière là, écoutez j'ai pas des modèles d'exclusion, je comprends pas je comprends pas Pourtant, j'ai pas trop, trop joué avec ça. Donc, j'ai retrouvé euh, le manuel d'instruction. Je l'avais sorti de la boîte. Donc, c'est vraiment 6 euh, tubes. Donc, 6 tubes, c'est vraiment le modèle là, SE5000. Pff, ça va garocher. Encore avec un dimmer, on peut ajuster la... L'intensité, j'imagine, euh... écoutez, c'est tout là-dedans, je suis un petit peu pressé, j'ai pas le temps d'installer ça immédiatement, je m'attendais à ça, je peux pas vous mentir. Mais euh... je suis un peu pressé par le temps, regardez, il faut juste insérer ça là-dedans, quand même assez simple, et puis un petit truc ici là, à barrer, j'ai des petits morceaux de plastique ici, là. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de morceaux, là. Donc, euh, ça sera pas vraiment compliqué. Vraiment, vraiment moins compliqué qu'un jeu de Lego. Mais euh, dans une autre vidéo, là, euh, ma prochaine vidéo, ma prochaine vidéo, je vais euh, m'arranger pour euh, vous la montrer toute montée. Et puis, euh, on va voir aussi la tente. Ça, c'est l'ancien modèle... Avec les panneaux carrés. Mais là, ici, c'est vraiment des tubes. Vraiment des tubes. Je vais essayer de voir un peu l'intensité de cette lumière-là. Il lui montre un peu comment. Bon, ok, c'est à l'après. Au début, il montait montrait comment l'assembler. Écoutez. C'est un peu compliqué, man. C'est euh... vraiment des mesures de sécurité et des garanties pour. Euh... Les lumières... Ok, j'ai trouvé. Les lumières Spider-Farmer en général. Donc ici, c'est un peu les specs. La SE 5000, 480 watts. 480 watts. Et puis, si on se compare avec euh, la Spider-Farmer 4000, c'était... Euh, 438, 440, 457 parce que c'était pas réparti également j'imagine et puis euh, c'est ça la différence ça, ça se compare pas, on peut pas comparer ça parce que là, ça va être mieux réparti, il paraît que c'est la grosse affaire il paraît que c'est la le style de lumière à avoir maintenant, regardez le dimmer est ici, non il est pas ici donc je vais faire attention je ne le pas à la maganée, je vais la placer sans savoir donc 480 watts bien répartis. Ah oh, c'est vraiment lourd! Donc présentement, comme je vous ai dit, d'autres vidéos euh, sur les gros qui se passent en ce moment. Euh, maintenant, c'est. Il y a deux gros, vous le savez. Euh, là, il se passe de quoi un peu là, chez Winman. Donc, euh, on a un problème de bébite. Donc, euh, ça sera peut-être pas le temps là, de partir une nouvelle grow. Il euh, faut vraiment se débarrasser de ces bébés-là. Euh, C'est un petit peu l'enfer présentement. Ça ne va pas très bien là, euh, dans les grows de cannabis à Weedman. Même mes petits bébés clones dans ma deuxième grow sont atteints. Donc,. Euh, ça va faire des drôles de vidéos, je ne sais pas comment qu'on va faire là, pour combattre ces, ces insectes-là. Euh, sûrement avec d'autres prédateurs-insectes. Donc on va euh, peut-être être un peu patient avec euh, Spider Farmer. Euh, et en plus, avant de partir cette gros, il faut que je vous montre le deuxième cadeau que Spider Farmer m'a envoyé. Donc j'espère que vous êtes excités autant que moi. Euh, SE5000... Nouveau type de lumière. Euh, vraiment hâte de comparer avec la Spider Farmer 4000. Euh, donne un pouce. Écris un commentaire. Euh, Dis-moi ce que tu penses de Spider Farmer. Et euh, je vais vraiment les remercier euh, pour ce beau cadeau. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur mon Instagram. Les liens sont en bas dans la description. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao